Je m'appelle Alia, je suis professeure de Hatha Yoga, c'est une discipline traditionnelle indienne. Le yoga ça permet justement de se détendre, de se fortifier, de se muscler, d'apprendre à contrôler son mental, à mieux gérer son stress. C'est une discipline qui englobe beaucoup de bienfaits bénéfiques pour la santé et pour le mental. Et quand je commence un cours, on apprend à respirer, à mieux maîtriser son stress. On continue avec des postures où on inclut la respiration et on termine par une séance de relaxation afin de lâcher prise, se détendre et profiter un petit peu de ce bienfait. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mireille. Et on va effectuer une petite séance de yoga pour été indien édition. Inspirez. Expirez. le périnée, les yeux des fesses, les ischions vers le sol et on expire. Et pendant toute l'expiration, on s'étire, on s'étire, on étire le dos, on étire la nuque jusqu'au sommet du crâne. On inspire, on relâche.